Ouais, je, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, on vient d'assister à deux matchs absolument incroyables. D'abord, on va commencer par l'humiliation qu'a subi CR7 cet après-midi en jouant avec Manchester United. Ils se sont déplacés à Watford. Et qu'est-ce qu'ils se sont mangés? Quatre balles dans la tête. Tu te rends compte? Manchester United est parti chez le 16 e du classement. Ils se sont fait littéralement, oh là là, matraquer, fessé. Ils leur ont mis une couche. Maintenant, ensuite, les Mancuniens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait caca dans leur couche. Ils ont fait pipi dans leur couche. Et en plus, c'était du caca liquide. Watford, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés chercher des lingettes. Et ils ont nettoyé bien comme il fallait les fesses de Manchester United. Ronaldo, il pleurait. Ils lui ont mis un biberon dans la bouche. Il a bu. Et puis, il s'est calé tranquillement. Et puis, ils se sont bien fait maîtriser bien comme il faut. 4-1, tu te rends compte Sarr, il a réussi à, à, à rater deux pénalties. Ronaldo, il a mis zéro but. Hein Donc là, on sait tous que là, ça y est, c'est officiel. Ronaldo ne s'est joué uniquement en Ligue des Champions. À partir de là, euh, quand ça sort du cadre de la Ligue des Champions, il y a un petit pépin. Tu vois ce que je veux dire Là, on a pu voir qu'aujourd'hui, euh, il a essayé de faire quelque chose. Mais l'équipe, en soi, c'est du grand n'importe quoi. Les mecs, ils sont là, ils sont en train de marcher. Tu leur fais des passes. Ils savent pas où faire la passe. Ils font que des passes en retrait. Le gardien... Comment il s'appelle là Chesney ou je sais pas comment il s'appelle. Il a touché plus de ballons que Jadon Sancho. Je comprends pas. Euh, Rashford, il est là. Il veut faire des courses tout seul. Euh, Ronaldo, il essaye de, de construire comme si, comme si Ronaldo, c'était Pirlo. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Nous, on attend de voir Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. À part ça, on sait très bien qu'il va nous sortir un match comme si, comme ça. Voilà, peut-être à la fin, à la fin de, du match, il va nous mettre un petit but. Mais là, là, on va parler maintenant du Paris Saint-Germain et de la masterclass qu'ils viennent de réaliser. Parce que là, moi, je vais vous expliquer comment le match, il, il s'est déroulé. Déjà, dans un premier temps, on a eu un match franchement, du début à la fin. Enfin non, déjà du début, il était bien maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain. On a vu des automatismes. On a vu un jeu. On a vu une identité. Paredes qui était de retour. Verratti qui était là. Le ballon arrivait directement dans les pieds de Neymar, dans les pieds de Messi, dans les pieds de Mbappé. C'était absolument magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Hein, un but absolument inattendu, hein, même pas deux minutes de jeu, hein, le Paris Saint-Germain est trop fort pour la Ligue 1, tu te rends compte On est trop fort, même pas deux minutes, on met des buts, bah, qu'est-ce qu'il y a hein, Paredes, il frappe, Mbappé se trouvait sur le chemin du ballon et il a dit que non, le ballon, le, là, le ballon, euh, si je le laisse, le gardien il va l'attraper. Donc, je vais juste mettre mon pied histoire de changer la trajectoire du ballon et voilà, on a eu le premier but. On va pas se mentir, ensuite, quand on a eu le premier but, les Nantais, ils ont un petit peu endormi le match. Nous aussi, on a commencé à s'allonger à côté d'eux. On a commencé à sortir des cartes, à être tranquille, tu vois, à se poser, tu vois, à commencer à dire, vas-y, on va prendre une petite grenadine. Et les Nantais, ils ont commencé à se lever et à mettre des, des accélérations de droite à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Keller Navas, il a complètement pété un câble. Il est sorti de ses gonds. Lui, euh, la concurrence, il n'arrive plus à gérer, j'ai l'impression. Parce que là, cette saison, euh, c'est un petit peu bizarre. Hein. On ne va pas se mentir que là, là la sortie qu'il nous a fait, on aurait dit Barthez là, en 98 quand il a voulu assassiner Ronaldo. Sauf que là, il n'y a pas eu de carton. Tu vois ce que je veux dire à l'époque de 98 Mais là, là, le carton, il a été limpide, direct le, l'arbitre, il a même pas tergiversé, il est venu, il a sorti la biscotte rouge. Keller Navas, il a dit, ah ouais, ouais, Meliamo, me Keller Navas, euh, je vais sortir. Il est sorti, et là, Pochettino, il a fait quelque chose qui, qui, que moi, je pense, était une grave erreur. Mais là, ce qu'on a pu voir ce soir, c'est que j'ai eu tort. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'il a fait quand Keller Navas s'est mangé le rouge? Il a sorti le roi Neymar. Le roi, normalement, qui est, qui, est, qui est censé sortir de aucun match. Tu laisses le roi sur le terrain. Pour moi, c'est comme ça. Tu sors le petit nain et tu laisses le roi. Parce que le roi, il fait les efforts. Il galvanise l'équipe. Il garde le ballon. Il fait les dribbles qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Il fait les passes qu'il faut. Donc, t'as sorti le roi. T'as laissé le nain. Le nain, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là. Le nain, il a un sorcier, mais qui est vraiment trop puissant. Hein le nain, il fait des passes qui se transforme en lobe sur le gardien. T'as déjà vu ça hein Donc le nain, c'est n'importe quoi là. Mais, mais Lionel Messi, mais toi, t'es trop fort. Personne de petite taille. Comment tu fais pour mettre des buts comme ça Le mec, tu fais une passe en profondeur pour Bernat, ça se transforme en lobe pour le gardien. Ah non, toi, es un magicien assez incroyable. Et ensuite, tu nous mets ton premier but. hein Ton premier but. On va pas se mentir que là, ce soir, je suis assez content que tu mets ce premier but. Hein voilà, nous, on l'attendait. Tout le monde disait, ouais, voilà, Messi, c'est fini. Depuis le FC Barcelone, il y a une ère Messi. Maintenant, il y a un après-Messi, blablabla. Bla. Là, maintenant, il faut que tu montres à tout le monde ce que tu vaux. Tout le monde est en train de dire, dont moi, que toi, tu sais jouer que au FC Barcelone et en Ligue des Champions. Là, tu es en train de nous montrer que là, il y a quelque chose qui commence à s'éveiller. On commence à voir un Messi qui... qui, qui tu vois qui qui est frustré de pas marquer Tu vois il rate une il frappe, il est là, il, il devient tout rouge. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir l'âme parisienne. C'est ça, T'as bien fait de de marcher dans Paris, aller avec ta famille voir la Tour Eiffel, commencer. Maintenant, il faut que tu ailles dans les banlieues, comme ça tu vas voir là. On va aller à Manchester City, je vais pas parler euh, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce match va être très très chaud pour les Parisiens. Manchester City, c'est incroyable comment ils jouent les mecs. Mais là, ce soir, ce qu'on peut dire, c'est que CR7, malheureusement, s'est fait littéralement humilier. 4 buts à 1 face au 16e. Et là, Lionel Messi nous sort une masterclass. Sachant que le Paris Saint-Germain était à 10. Hein On était à 10. Nantes, ils étaient 11. Lionel Messi, il fait des passes qui se transforment en lobe. Ensuite, il est là, il fait des accélérations. Il fait genre, il va faire la passe à Hakimi. Il est là, il, il, il est là, il enroule la balle. Oh Mais en tout cas, gros respect au gardien de Nantes qui a réalisé une masterclass incroyable. On aurait dit le mur du Berlin. Sauf que voilà, au bout d'un moment, le mur de Berlin il a, été, il a été détruit. Et du coup, les buts ont commencé à passer. En tout cas, grosse force à la fond qui a fait un match incroyable ce soir. Et euh, sinon vous avez éclaté hein, les petits dentels là à 10. Hein. Ouais Colomani, toi aussi là, t'es es très intéressant. Hein. Ouais ouais ouais c'est très intéressant. Mais pas assez pour le Paris Saint-Germain. Vous comprenez Nous on va aller en Ligue des Champions, peut-être qu'on va se faire fracasser la bouche, peut-être qu'on va leur fracasser la bouche, je ne sais pas. En tout cas, allez Paris, viva Paris, viva PSG, on est ensemble.